Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas, moi ça va nickel Allez, là je suis en intervention sur des guêpes euh, Des guêpes dans le sol en fait Donc vous savez, guêpes germaniques, vulgaris, enfin, voilà, des guêpes dans le sol Donc là on est en pleine campagne, en plein champ Vous allez me dire, bah, les guêpes ça sert Oui ça sert pour l'écosystème Pourquoi les tuer Mais si vous regardez bien derrière, chemo, derrière moi C'est un chemin où il y a beaucoup de gens qui se promènent Des gens en chevaux Des gens qui viennent se promener euh, Des quads, des enfants et euh, du coup il y a eu des piqûres. Donc il faut faire attention. Donc euh, ben, on va aller traiter ça. Donc c'est assez loin, il faut que je marche, je ne peux pas aller avec la voiture aussi près. Il fait très très chaud. Est lourd, lourd, lourd. Voilà. Allez. Dès que j'arrive là-bas, je vous montre ça. A dessus. Qu'est-ce qui fait chaud. Allez, je viens d'arriver là, je vous montre ça. Mitié où il est le trou. Je sais pas si vous avez vu mais on voit quand même le nid. On voit le morceau du nid. Et ça c'est plutôt rare. Ça va être plus facile à traiter mais c'est plutôt rare. Allez, je m'habille. Je vais crever de chaud. Elle a un petit boost bleu pour la chaleur. Allez de suite. Oh, oh, oh, oh, oh. Allez, c'est parti pour le combat. Ouh Allez, on va regarder ça de plus près. Moi je vous dis, il est joli Et il y a, il y a du monde Je vous garantis qu'il y a du monde Et la protection doit être très importante au niveau de la vie Je ne sais pas si vous voyez bien le niveau en fond? Regardez, il y a des morceaux de galettes. A mon avis, il y a un animal qui a essayé de creuser et de vouloir manger les seins. On va poser ça là. Là, il va falloir mettre un peu de poudre parce qu'il y a du monde. Je vous dit qu'il y a un animal qui a essayé de bouffer des guêpes. Je sais pas si ça tourne autour de moi, mais il y a du monde. Il est énorme ce monde. Bon ben voilà. Là il faut laisser agir maintenant. Donc on va enlever la combinaison un peu, un peu plus loin parce que ça va me suivre. Je ne vais pas rester trop trop longtemps parce que... Ah, ah Attention les dédés, je viens de voir quelque chose peut-être intéressant Je vais enlever ça Regardez-moi Il y a des guettes qui rentrent par là Ici il a la poule Alors, Il y a un deuxième trou ici Le nid il est énorme, regardez, ça sort. Il faut savoir si vous laissez un morceau du nid, pas traité, il ben y a de la reconstruction obligatoirement. Bon ben c'est pas mal, c'est pas mal. Bon les DD, je vais vous laisser, je vais pas enlever la combinaison maintenant. Je crève de chaud. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les dédés.